ce qu'il faut, c'est peut-être ton fonctionnement de laisser venir une situation intolérable pour pouvoir bouger. Le monde extérieur te fait peur Voilà ce que ça m'envoie. Le monde extérieur me fait peur, donc j'ai besoin d'un bon coup de pied au cul pour pouvoir, euh, moi, avancer dans le monde. La question derrière la question, c'est est-ce que j'ai le droit réellement de quelque chose de nouveau qui soit vraiment pour moi tu doutes en fait tu doutes de euh, que cette nouvelle chose ne soit peut-être pas pour toi ne soit peut-être pas assez stable pour te supporter donc en fait tu viens me parler de toi tu viens pas parler de comment réussir tu viens me parler de comment m'accepter comment être sûr que je suis quelqu'un de bien parce que jusqu'à présent, ce que je montrais au monde de moi, à travers une activité, n'était pas, pas qui j'étais réellement. Et c'était facile. C'est facile parce que ça permettait de te cacher. Là, tu es en face du choix. Bah, Maintenant, je ne suis plus obligé de me cacher. Je peux être. Même pas sur le devant de la scène, mais je peux m'accepter. Ça me parle plus d'acceptation de soi. Que peut-être les douleurs sont terminées, mais que je m'accroche à un ancien monde. Voilà ce que m'envoie ta structure. Tu t'accroches à des rêves. À une rêverie. Donc c'est tout ton élan vers le spirituel qui n'a rien à voir avec l'élan dans la matière. Tu fais une tu, tu crées une dichotomie entre ces deux mondes. Et le fait d'incarner qui tu es à l'extérieur, c'est ton, même pas ton challenge, mais c'est ta manière de te reconnaître. Je tourne sur ces mots parce qu'il n'y a vraiment que ça. Ça me renvoie. Je préfère que la situation soit intolérable plutôt que de vivre ce que j'ai à vivre. Je préfère que la situation soit presque bloquée. Parce que ça, ça me permet de me bouger, putain. Il y a quelque chose qui... Attends, mais je loupe, je loupe un truc dans ta question. Parce que là, le, le vrai thème, c'est bien le regard que tu portes sur toi-même. Et, plutôt, et surtout, le regard que tu veux que je porte sur toi-même. Et c'est ça, ça qui bug, c'est ça qui est dysfonctionnel. Tu me présentes une face de toi, une face de toi, ouais, qui est forcément dysfonctionnelle. Ça ne peut que être dysfonctionnel. Et là, je dis tu, je parle à la fois au groupe et à toi, Corinne. Tu, tu nous montres. Qu'est-ce que tu veux bien te montrer C'est ton choix, c'est ton pouvoir. C'est le seul que tu as, parce qu'il est issu de ton interprétation. Et à aucun moment... Alors, attends, non, d'accord, pas ça. Euh... Quelque part, tu joues les victimes. Tu ne montres que toi-même. Voilà l'information d'évolution. Tu ne montres que toi-même. Et pourquoi il y a ces informations-là Ça me renvoie à ton libre arbitre, à ton humanité, à ton être humain qui est là pour faire un choix et les assumer. Tu ne veux pas te voir en tant qu'être humain parce que ça signifie être imparfait. Tu ne veux pas en voir, te voir en tant qu'être humain parce que ça signifie que tu dois construire quelque chose et que ce n'est pas à la vie de choisir pour toi. Tu te sens décalé. Il y a un sentiment de décalage énorme. Entre quoi et quoi, je ne sais pas, mais il est là. Une forme de... Je ne suis pas à ma place. Mélanger à du « je ne mérite pas ». Mélanger à du « ce n'est pas bien ce que je fais ». Et tu as tellement eu l'habitude d'avoir une confirmation à l'extérieur que lorsqu'une situation nouvelle se présente, tu la rigidifies. Dans ce mécanisme-là. Au lieu de te laisser aller à la vie, au lieu de respecter tous nouveaux élan. Parce que oui, tu es quelqu'un qui peut changer. Parce que tu te sais impermanence, mais tu te cristallises dans un rôle. Et ça, c'est paradoxal. C'est en fait toute la haine que tu te voues sans le savoir. Un putain d'élan n'est pas là pour te faire du bien, mais qui est là. C'est pour ça que je te dis, parler de rêverie, parce que ta rêverie t'empêche, ta putain de rêverie t'empêche de voir ça. Et tu restes sourde à ces appels, parce que ce n'est pas bien. Assumer l'impermanence de la présence de qui tu veux, de l'être, de la conscience, c'est assumer la tienne. C'est en t'alignant sur ton identité, sur ses travers, sur ses ressources, sur ses qualités, sur ses défauts. Et en acceptant que ce soit toujours quelque chose d'impermanent. Ce sera toujours qui va ce sera toujours quelque chose qui va bouger. Ouais, voilà. J'en ai, euh, ai terminé pour toi. Bonne soirée à toi Corinne, salut.